Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on va parler de quoi eh bien, On va parler des petites interventions Souvent on vous montre en vidéo des grosses interventions de frelons, européens, asiatiques Des grosses interventions de fourmis, de blattes, de rats Mais aussi par exemple des guêpes germaniques Comme sur la vidéo avec le nid dans un carton sur le balcon Mais parfois on fait des petites interventions Alors quand j'appelle ça des petites interventions c'est des interventions que c'est qu'un client pourrait faire soi-même. Mais des fois, les clients, ils ne veulent pas les faire parce qu'ils ont peur, ils sont allergiques. Ou des fois, c'est des syndics qui nous appellent parce que ben, les syndics ne peuvent pas se déplacer, aller traiter les nids eux-mêmes. Ce n'est pas leur métier. Donc quand vous avez des locataires qui se font piquer, ben, qu'est-ce qu'ils font Ils appellent le syndic et le syndic doit réagir. Donc là, je vais vous montrer une petite intervention sur une résidence où il y a eu des piqûres de guêpes sur des enfants et des adultes. Donc c'est des guêpes polistes les guêpes classiques, ils se sont cachés sur un compteur électrique, vous savez qu'il y a dehors, et euh, ben là il y a eu des piqûres. Donc ils m'ont demandé d'intervenir, donc j'ai filmé l'intervention pour vous montrer un peu les petites interventions. Et avant de commencer, dites-moi qui s'est déjà fait piquer par des guêpes polistes, et qui a déjà traité soi-même un nid de guêpes polistes Dites-moi-le dans les commentaires. Allez, on va passer à la vidéo, je vous dis, c'est parti pour le combat ah, oh, oh. Là, une petite idée, un petit nid de guêpes classique dans des compteurs électriques donc il faut faire très attention à ces compteurs électriques voilà, j'ai été appelé par le syndic donc apparemment il y aurait des guêpes donc on va aller mettre de la poudre et on va regarder ça donc souvent ça sort dans les petits recoins ici les petits recoins alors on va mettre un peu de poudre pas grand chose regardez moi là Hop, faire attention à ne pas se faire piquer parce que j'ai pas mis la tenue. C'est une petite vidéo rapide. On va essayer de ce côté. A mon avis, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On va essayer d'ouvrir le capot. Et bien sûr, il faut faire attention, il faut être habilité. c'est ce côté, de c'est bon. Regardez-moi toutes ces guêpes. Il y a autour, Alors, ils ont pris la poudre, ils sont pas bien, ils ont mal à la tête. Allez, on va essayer d'ouvrir le capot et regardez-moi voilà, où il est. de ce côté, il n'y a rien du tout. Bon, voilà. Petite vidéo simple. A bientôt les Dédés.